Bienvenue à cette vidéo capture portant sur la création d'une page Facebook pour un organisme. Pour créer une page Facebook, il faut d'abord se connecter à un compte personnel. Si vous n'en avez pas, consultez la description en dessous de la vidéo. Une fois le compte personnel créé, plus rien ne nous empêche de créer des pages. Pour entamer la création d'une page Facebook, connectez-vous à Facebook, puis depuis la page « fil d'actualité », retrouvez la section « Page sur la barre latérale. Ensuite, appuyez sur l'option « Créer une page ». La première page qui apparaît affiche les catégories de pages. Sélectionnez la catégorie qui s'applique au type de page que vous souhaitez créer. Dans le champ « Nom », mettez un « Nom » et appuyez sur « Démarrer ». Donc, la prochaine page affiche des options de paramétrage. Dans le premier champ, on peut décrire notre organisme. Commencez par écrire une petite description. Vous allez pouvoir élaborer davantage plus tard dans une autre section. Dans le deuxième champ, indiquez votre site Web ou vos pages sur d'autres réseaux sociaux, incluant Facebook. Ensuite, ajoutez une photo de profil pour la page. Donc. Elle peut provenir de votre ordinateur ou de l'Internet. Une autre photo que vous ajouterez plus tard aussi, c'est la photo de couverture. Elle doit aussi avoir des dimensions précises. Consultez la description pour plus de détails. Donc finalement, vous remplissez le formulaire pour préciser le public cible de votre page. Facebook demande ces informations pour pouvoir proposer votre page aux utilisateurs qui correspondent aux critères que vous précisez. Vous pouvez sauter cette étape en cliquant sur « Passer à l'étape suivante » pour l'instant. La page Facebook de l'organisme est maintenant créée. À notre première visite, Facebook nous suggère d'aimer notre page et de partager quelque chose, donc un commentaire ou une photo par exemple. Pour aimer la page, on clique sur « J'aime ». Pour faire le commentaire, par exemple, on va écrire quelque chose dans le champ « Écrivez quelque chose ». On va publier le commentaire. Pour modifier davantage la page, appuyez sur « Paramètres » en haut à droite et vous êtes rendu dans la section « "Générale". Consultez notre chaîne YouTube pour la vidéo « Gérer une page Facebook » qui explique les paramètres en plus de détails. Pour actualiser les informations sur la page telles que la date des débuts de l'organisme, sélectionnez l'onglet « À propos depuis la page d'accueil » de la page de notre organisme. Donc, pour modifier la date des débuts de l'organisme, on peut sélectionner « Saisissez votre date de départ » et « Enregistrer les modifications ». Cette étape est facultative, mais assurera une bonne représentation de l'organisme. Les informations sur la page peuvent être modifiées à tout moment. Après chaque modification, appuyez sur Enregistrer les modifications pour conserver celles-ci. Dans la section À propos, les champs suivants sont prioritaires à remplir le champ Catégorie, Nom, Adresse, Brève description, Téléphone, Courriel et site Web si vous en avez un. Les gens qui visiteront votre page éventuellement, verront quelque chose d'autre que vous. Pour voir ce que vont voir les gens qui visitent votre page, on va cliquer sur les trois points et on va cliquer sur « Afficher en tant que visiteur de la page ». Vous êtes prête à inviter vos amis. En cliquant sur « Inviter des amis à aimer cette page » ou en cliquant sur les trois points, puis sur « Inviter des amis ». Voilà qui conclut la vidéo capture sur la création d'une page Facebook pour un organisme. Consultez la chaîne YouTube du CEDAF pour d'autres vidéo captures.